Et salut à tous, c'est Tips Alirent, j'espère que vous avez la pêche Comme d'habitude, je suis avec Tips Webgy. Yo Et donc aujourd'hui, on fait ce petit vlog pour vous remercier pour les 1000 abonnés sur la chaîne C'est vraiment super, donc on vous fait mille bisous Poutou, poutou. Bisous, bisous, bisous, bisous poutou. Bisous, poutou, poutou. poutou, poutou. Pire, pire. On ah. savait pas si on allait tenir jusqu'au 1000 et, euh, et maintenant, on est, on est plus chaud que jamais Là, on a réussi, on a passé la barre des 1000 c'est les plus durs Donc, bah, on a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, comme toujours Donc, tu veux commencer par quoi euh, Bah, on va commencer par la mauvaise nouvelle, plutôt Donc, on a trois membres euh, et pas n'importe lesquels qui sont partis de la TIPS, euh, là très récemment, euh, dans la semaine ouais. Donc il y a Atex qui... enfin on va passer on assez rapidement ça. dessus mais il y a une embrouille avec tous les membres euh, ça. Et, euh, et il est parti, ouais, je vais aller sur de TIPS ouais. euh, Ensuite on a Optix, je sais qu'il y en a qui vont faire la grimace mais euh, voilà, il avait simplement envie en fait de, de faire un RC, d'aller voir autre part je crois et euh, bah, je le comprends, il avait juste envie de changer un peu euh, Mais de il bronner, nous a, annoncé... on a dit son prochain retour. Ouais, il nous a dit qu'il allait, qu allait revenir euh, dans pas très longtemps parce qu'il tient vraiment à la team, etc. Et, ben, on respecte ton choix, euh, bonne chance dans ta, dans ta nouvelle team et on espère, on espère que tu reviens bientôt et... Reviens euh, vite Et on t'aime nous manques hein. Et ensuite il y a Nexia, euh, un, un de nos meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur qui est aussi parti ouais. euh, à, cause, bah, à cause de Optics, etc. qui était parti. Et lui il est parti dans la Rage, donc euh, GG à toi, team à 70 000 abonnés, grosse grosse team, Française je crois, ouais Française Et, bah, et là ils ont un top 10, euh, non, un top 5 commenté par Skyros qui vient de sortir et il est passé dedans Donc On euh, vous mettra un lien on si vous un air, ouais. comme d'hab Pour, euh, pour l'aider un peu, donc gros GG à toi Alexia euh, gros big up et euh, bah, bien joué avec On pense à toi Mais, du coup, pour un peu compenser cette lourde perte qui a suivi la tips avec le départ de ses membres euh, On a un nouveau qui revient, Tips K Rose Qui était déjà là auparavant ouais, C'est euh, la bonne nouvelle C'est ça, donc... Euh, une bon vieux K Rose Voilà Donc, euh, re re bienvenue du coup Ouais, c'est ça, ça. Et ben, <rire> Je suis pas ben, content euh, de te revoir C'est voilà. ouais, tout tout ce que j'allais dire il me vole mes phrases t'en culé Tu vas te oh, okay. calmer, ok <rire> Euh, ensuite, petite précision, il y a juste Tips Volt qui change de gamer tag parce que, que. à cause d'un euh, Comme Wheezy s'est fait hacker son compte, donc merci beaucoup. Le panneau il s'appelle Tips Laze. Voilà. Voilà, hashtag chips. C'est ça. Donc voilà, juste une petite précision. Du coup, je tenais aussi à vous parler pour cette vidéo 1000 abonnés du Recruitment Challenge qui avance. Donc si vous avez pas vu la vidéo, cliquez sur la tête de ce pauvre con Ouais, allez-y. Et, euh, et du coup en fait bah, on a reçu pas mal de demandes, voire énormément même Ouais, beaucoup de gens qui vont le faire, faire super, plaisir. super plaisir On a eu également des GFX, donc moi qui suis GFX on m'a fait très plaisir bon de de voir. GFX ouais Et euh, voilà du coup bah, je vous souhaite à tous encore bonne chance Il vous reste un peu plus de Il reste quoi on est... 3 semaines On hein est le 18 et 3 semaines euh... c'est ça Ouais à ce même temps, on a fait la moitié je crois Ah bon, Alors, Bah bonne chance pour le temps qui vous reste Voilà Et, euh... et j'espère en voir euh... Ouais, toi, hein. on espère avoir du niveau alors on compte sur vous les gars Ah ouais les mecs. et donc au niveau des nouveaux projets euh, on va lancer une nouvelle série j'espère qu'elle va vous plaire j'ai appelé ça changeant de disque parce que ça fait un petit jeu de mots avec euh, l'expression etc et euh, donc c'est une série où on va faire d'autres jeux comme son nom m'a dit que Call of donc comme projet j'avais euh, Borderlands 2 ouais. euh, on voulait partir sur du GTA, GTA 5. 5 sur la xbox et euh, euh, euh... par contre un bah... gros point qui est peut-être un peu sensible parce qu'il y a peut-être pas beaucoup d'entre vous qui jouent mais c'est League of Legends du coup League of Legends ouais ça c'est un gros un gros jeu fort en ce moment du coup ouais il ouais, y a énormément de League of Legends sur Youtube et il euh, y a des abonnés qui nous ont demandé donc euh, mm. je pense qu'on va faire qu a... une, une petite vidéo voir euh, si vous aimez ça ouais, Pour mon main une bah... Hein. <rire> c'est <pas> <rire> ceux qui s'y connaissent un peu <rire> Euh, ensuite du Don't Starve, alors je sais pas si vous connaissez mais c'est un jeu un vachement jeu... marrant en multi Je sais pas si c'est de... je sais pas c'est un jeu de survie en fait C'est un jeu de survie en fait C'est vous, vous prenez Minecraft, un... vous mettez de la survie et ça fait Don't Starve Ouais ça c'est pas en, tellement Minecraft quand même Non mais c'est un pas peu le même concept Le concept de Bakasam en fait c'est vraiment sympa hein. C'est un monde un ouvert dans lequel vous devez survivre en fait voilà. Et c'est vraiment un petit jeu super sympa et... On a passé euh, moitié des nuits sur Ouais franchement et donc euh, tu voulais faire du Mortal Kombat 10. Et voilà, je me suis dit, le dernier Mortal Kombat qui est vient de sorti sortir. Et qui est déjà sur BitTorrent. Que t'as acheté bien coup... évidemment. Du coup. <rire> et donc... Euh... Et, et du coup le est-ce que je peux vous en faire Le multi est aussi sur BitTorrent. Du coup, bah... Ça pourrait être, être sympa en fait. Donc, si, fait... si vous avez d'autres idées, bien sûr, vous nous les balancez dans les commentaires. Hein. Vous, les bien <rire> vous nous balancez toutes vos idées de jeu dans les commentaires et puis on verra bon, si là, a... tout ça, se passe. Voilà, s'il y a moyen de les faire. Ensuite, après avoir parlé de tous ces jeux, euh, j'aimerais vous dire aussi qu'on est en train de bosser du côté de la team euh, sur, team. Euh, Oui, essentiellement moi mais c'est pour toute la team Donc je une nouvelle intro parce que l'ancienne commençait à se faire un peu, euh, ouais. un peu vieille hein, Le temps commence à frapper Ouais, pour les Et cas, Donc pour les 1K, euh, ça devrait être prêt, donc euh, je vous ai fait pas mal de trucs badass <rire> De l'élément 3D, des explosions, des machins, c'est sponsorisé par Michael Bay, du coup j'espère que ça vous plaire voilà, et voilà. aussi, petite précision, euh, on a dit qu'à partir de dernier on reprenait l'activité sur la page Facebook parce que vous commencez à être beaucoup dessus Donc ouais. euh, allez-y, hein, le, le lien est toujours dans la description Comme d'hab Donc allez voir euh, la page Facebook et on va poster euh, nos projets en cours, etc. Il y a souvent des, Donc, des si vous voulez, screenshots de, de, de ces projets en cours, etc. Et je vais faire la même, je pense Donc si vous voulez vraiment être tenu au courant euh, un instant, quoi ouais. C'est là qu'il faut se rendre. Petit... <rire> <rire> non Non, c'est là après, on a décidé, à partir des 1000 abonnés, de lancer les lives parce qu'il y en a aussi de vous qui nous ont demandé de le faire donc je pense qu'on va commencer sur Youtube Sur, enfin, sur Youtube, ouais, parce, parce que c'est là qu'on a plus sur ouais, déjà de Et, puis, euh... Et en fait, les lives, ça va nous permettre d'essayer de nouveaux trucs sans trop prendre de risques, si vous voyez ce que je veux dire genre si on veut essayer un nouveau jeu, ou même j'avais pensé à essayer des tutos d'édite. ça peut peut-être vous plaire mais euh, c'est assez risqué comme truc en fait ouais. donc on va commencer par mettre ça sur des lives parce que pour l'instant on peut pas trop live sur la Xbox, et ça, c'est un gros problème Vu que j'ai pas le Game Capture pour, je sais pas si Wiz il l'a Si il l'a ce serait super Désactiver vlog les gens enfin, c'est ça il a... <rire> est. c'est <Il> ça <rire> Et euh, donc on va commencer à live sur PC, on essaiera des nouveaux jeux etc Voir euh, si ça vous plaît un petit peu Forcément on fera des vidéos pour vous annoncer des euh, horaires etc Ne vous inquiétez pas euh, Après il y a un événement, enfin il y a deux événements qui vont arriver au mois de mai Il euh, y a le SWC au Zénith de Paris donc, Ouais euh, Je crois qu'il y a Un gros des... truc Ouais, avec Working au Otaga, etc. Et je y crois qu'il y avait quelques tips qui voulaient essayer de venir aussi. Donc euh, on va voir s'il y a moyen d'y aller, de faire une vidéo pour vous, ce euh, voilà. serait sympa. Un peu comme l'appareil truc du même style. Ouais, voilà. Et ensuite, il y a un truc très très important, c'est, euh, je sais pas si ça va se faire, mais il y a mon cousin qui, qui peut me permettre en fait, d'accéder à un truc qui s'appelle un apéro tube qui est privé, où il y aura certains des plus gros youtubeurs français, euh, qui est organisé par Gonzague, donc euh, je pense que vous connaissez, c'est un gros gros youtubeur français. Mais encore une fois. Pour aller voir sa chaîne si vous ne le savez pas. Ouais, ouais, mais je pense ah, qu'il qu C'est pas du sniper, hein, c'est la chose. c'est pas du sniper. C'est tout aussi marrant. Mais voilà, et donc ça nous permettra de parler avec eux, etc. Et je pense que si je vais là-bas, faut... forcément, on vous fera une vidéo. Bah, ce sera exceptionnel. Je pense qu'on ira qu est... tous les deux et ce vraiment, sera super. Ce serait... On pourrez parler avec eux, échanger un petit peu et voilà. ce sera vraiment super. Ensuite, il y a le 1 Team Tage euh, qui avance, qui avance, mais euh, il est quand même vachement long. Il y a 8 minutes, comme je vous ai déjà dit, donc euh, il va arriver dans pas trop longtemps, mais soyez patients pour l'instant. Enfin, pour terminer cette vidéo, on souhaitait faire une petite annonce pour une dernière vidéo pour les 1000 abonnés. Ouais, parce qu'en en fait, cette vidéo c'était surtout pour annoncer une prochaine. On fait qu'annoncer des vidéos en fait, c'est notre principe. C'est ça l'annonce. Du coup, <rire> cette vidéo sera une vidéo setup euh, où donc les membres de la team vont vous présenter tous leurs matos IRL. Ouais, dont deux ça. et euh, Valley Wiz, et après, je sais pas. Ouais bah de toute façon, on leur on demandera on et puis ceux qui voudront, bah... Ouais, voilà. Donc, on vais vous un peu cette salle, euh... Voilà, nous, donc, bien, les bon. fameux atouts, mon PC, peut-être Etc. Ouais. Bon. parce que, donc, c'est un abonné qui nous a demandé encore une fois, donc, euh, Ah, c'est top. On est à l'écoute des abonnés, vous avez vu, hein. Voilà. Demandez-nous des trucs. Donc, demandez-nous des trucs, N'hésitez pas. On est là. Et, euh... En même temps que la vidéo, ça va être top, on aimerait aussi faire une FAQ, si ça vous intéresse. Donc vous foutez vos questions euh, dans les commentaires, je pense. Voilà, je pense que dans les commentaires, ce serait le plus Dans simple. les commentaires, c'est le plus simple. À Sur limite. Twitter, on n'est pas très actif. Ouais. Sinon, après, il y a Facebook, euh, par mail, comme d'habitude. Mais dans les commentaires de la vidéo, je pense que ce serait quand même le mieux. Et donc, on répondra à vos questions pendant cette vidéo. Voilà. Exactement. Et voilà, les gens, c'est déjà fini. Du coup, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, que nos projets vous intéressent et que vous allez les suivre avec intérêt. Vous êtes de plus en plus et ça monte de plus en plus vite, donc... Euh... Encore une fois, merci à vous, on vous aime. Continuez les gens. Tout Je ça c'est grâce à vous. C'est ça. Je vous souhaite de garder la pêche, moi aussi. Comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, cliquez sur moi. Voilà, si vous voulez vous abonner. Cliquez, oui. Je peux pas, vous Et... Au dessus de ma tête, il y aura une vidéo. Allez. Au dessus de sa tête, il y aura une vidéo. Allez. Encore. Vous, vous rendez compte On, on bon. est des fous. Allez. <rire> Et donc voilà. Donc, bah, commentez, likez, partagez. Comme d'habitude. Voilà. J'espère que le, ce genre de vlog vous plaît. Ça change un peu des, voilà, enfin, un pas, des vidéos classiques. Donnez-nous votre avis. C'est vraiment voilà. interactif. Hein. Et du coup, est ça. on est à votre écoute. C'est ça. Merci encore de nous suivre. Allez, bisous, bisous. C'était la Tips en direct de la salle de gaming. <rire> C'est ça. On se retrouve pour la prochaine vidéo setup et FAQ. Allez, tchao les gens. Dis, Ciao bisous. Gardez la pêche.